Est-ce qu'on peut faire confiance à l'OptiGrill de Tefal Démonstration. Bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler de l'OptiGrill euh, XL de chez Tefal. Alors, pourquoi l'OptiGrill C'est un appareil qui est euh, très largement parlé. On en parlait énormément, mais moi j'avais envie de faire plusieurs recettes avec ça. Et surtout, j'avais envie de, de prouver en fait des recettes. Alors, pourquoi je vais vous l'expliquer D'abord parce qu'ils ont sorti un mode d'emploi. On va déjà le mettre préchauffé d'autant que je vous parle. Je vais vous parler du mode d'emploi. Ils ont voulu, pour une raison que j'ignore complètement, euh, faire un mode d'emploi en six langues sur quatre pages. Ok. C'est à la limite de l'incompréhensible. Vraiment, c'est très très très très compliqué à, à comprendre. On doit en fait savoir s'y retrouver en fait dans tout ceci. Je trouvais qu'ils auraient vraiment mieux fait de s'en servir Parce que moi au début je ne comprenais pas comment ça, ça fonctionnait je vais vous en parler au fur et à mesure de cette vidéo. Donc d'abord, on le met préchauffé bien évidemment et on va voir si la fonction automatique de l'optigris, c'est-à-dire tous ces petits points là qui sont là, tous ces petits détecteurs qui sont là, qui sont faits pour vous choisir très facilement la cuisson. Donc, c'est-à-dire que vous dites, je veux mettre un morceau de viande, je mets le morceau de viande sur le petit programme, je mets la, la façon dont tu veux que ce soit cuit, et quand il sonne, on l'ouvre et c'est nickel. Donc, on va le vérifier ça avec d'une part de la viande qui est sortie depuis une bonne vingtaine de minutes, donc elle est à température ambiante et également du lard, voir si le détecteur fonctionne correctement. Rapidement, vous avez également la fonction manuelle, mais ça, c'est le plus simple et surtout, il ne faut pas l'ouvrir. La première phase qu'on a faite ici, c'est qu'on a évidemment mis sous tension. On a sélectionné le programme. C'est-à-dire ici, c'est le morceau de viande que l'on souhaitait cuire. Et on a appuyé sur OK. Il est en train de monter en température. Il va nous prévenir quand c'est prêt. 5 minutes viennent de, de passer. OK, c'est vraiment ça. Il est marqué 5 minutes. C'est bon. Il a bipé Et le voyant ici euh, violet est fixe. Donc, on ouvre. OK. Et on va placer donc le morceau de viande un peu partout. Bon, dans ce cas-ci, on va le placer sur le sur les détecteurs ici. Les petites pointes sont particulières. On le pose. Hops. On referme. Ok. Et on va avoir ici la température qui va s'afficher. Donc, on vient de mettre la viande. Voyez, il est au bleu. Okay. Bleu. Okay, c'est le début de cuisson. Il faut pas encore consommer la viande maintenant. Surtout, ne l'ouvrez pas. Ok, on va voir si ça fonctionne vraiment. Moi, vous avez quatre couleurs vert étant bleu, jaune étant saignant, orange étant à point, rouge étant bien cuit. Ok, on va faire le test. Je veux cette viande saignant, c'est-à-dire je veux cette viande jaune. Ok, vous surveillez votre viande. Ok, il n'y a pas besoin de la retourner. Il n'y a pas besoin. Vous allez voir la... quand ça va devenir jaune ici. Je me servirai et on coupera la viande et on verra si on peut réellement faire confiance à ce petit grill. C'était ça l'important parce que personnellement au niveau de la viande, j'aime avoir la maîtrise de ma cuisson de viande. Et bon, ce n'est pas toujours facile, mais dans les restaurants, j'aime quand je demande une viande saignante, avoir une viande saignante. Voilà, donc si on peut des fois, quand on a envie de le faire à la maison sans stress, pourquoi pas On est dans le verre clair regardez, oui, vous voyez vous vraiment les, les couleurs qui suivent, vous voyez. Et là, on va commencer à passer légèrement au jaune. Donc là, maintenant, on est en train vraiment très, très vite d'arriver. On est bon, c'est saignant, on ouvre. On prend la viande et on la met dessus. On va la laisser reposer quelques petites secondes. OK, ce que je souhaiterais faire, c'est à ce moment-là, de pouvoir sélectionner un autre programme dessus. Ok, j'ai envie de sélectionner donc le, le lard. On va le laisser chauffer. Je pense que pour moi il est chaud. Lumière est fixe. On peut prendre ça avec les doigts, c'est pas un souci. On ouvre et on dispose le lard. Voilà. Ce qui m'intéresse dans l'art, honnêtement, c'est de ne pas avoir toutes les éclaboussures. On le referme et on le laisse faire. On appuie sur OK. C'est parti. Il est en montée de monter le cuisson. Pendant que ça cuit, on va le mettre un peu sur le côté. C'est pas trop chaud ici. Oh non, ça va. C'est pas trop chaud. Pas trop chaud. Ça tient. Ça tient la route. Voilà. On va couper la viande et on va observer. Si elle est bien saignante. Voilà, alors on peut voir quand même que c'est bien pris des deux côtés, c'est bien marqué. La réaction de Maillard a bien eu lieu partout et on voit qu'elle est quand même relativement saignante ici. Maintenant, imaginons, vous l'avez ouvert, c'est pas assez cuit, vous le voulez plus cuit, la fonction automatique ne fonctionnera plus. Vous devez à ce moment-là, je vous le conseille largement de repasser en fonction manuelle, le M de manuel, où vous à ce moment-là vous indiquez vous-même la température que vous souhaitez. Qu on sera bien d'accord. Mais si vous l'ouvrez, considérez que le programme s'interrompt. C'est un conseil parce que moi au début j'ai galéré avec ça. Donc maintenant, le lard, il est bleu comme il est là. On va pas y aller, on va attendre qu'il soit à Comment Moi j'ai envie d'avoir well done. On a vraiment tout ce croustillant du lard complet. Donc euh, ça va assez vite. Vous voyez que ça a été beaucoup plus vite que pour la viande. Medium et on le veut well done. Donc bien cuit. Donc presque au maximum. On passe de medium à well done. On y est presque. L'avantage, ça fume c'est sûr, mais on n'en a pas partout sur la plaque de cuisson. C'est un autre avantage bien évidemment. On va arriver à la fin. Encore quelques secondes de patience. On en profite pour manger la viande en attendant, je vous avoue. Bon, je vous avoue que moi, j'aurais encore vu un peu plus énorme, mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même encore bien juteux. Savoir que pour un mec comme moi, un peu nerveux, euh, ne pas avoir la maîtrise, c'est des fois perturbant. C'est pour ça que je me suis dit, il doit avoir des gens comme moi sur la, sur, dans, le, dans le monde YouTube où, à un moment donné, quand on laisse faire par une machine, on a toujours un doute. Mais voilà, on voit que la viande, ça fonctionne. On peut se faire des belles pièces de vente sans se stresser. On n'a pas besoin de tout savoir maîtriser. On n'est pas obligé de tout savoir. ou de... Voilà, on laisse faire et les machines peuvent vraiment nous aider. Et on va voir si maintenant, on peut avoir... Terminé. C'est fait. Oui, j'arrive. Qui a bien, bien... Bon, en fait, ça va. Je vais... Il ça tout de suite, un peu chaud encore. On voit que la récupération de graisse s'est faite ici. Tout ceci, la récupération de la graisse euh, se lave très facilement. Je la déconseille au lave-vaisselle. Par contre, les plaques peuvent aisément aller au lave-vaisselle. N'oubliez pas de l'éteindre. OK, il vous prévient et vous laissez. Ma conclusion, ma conclusion pour ceci, oui. Le programme automatique fonctionne. Simplement, évidemment, faites des modes d'emploi un petit peu plus clairs la prochaine fois. Et surtout, vous n'ouvrez pas le programme automatique quand vous mettez des choses à l'intérieur. Si vous l'ouvrez, vous l'interrompez. Mais également, pour ceux qui ne veulent pas le programme annuel fonctionne personnellement. La moitié du temps, je l'utilise en programme annuel. Je mets mes, mes, mes petits trucs de poulet dedans. Ça fonctionne extrêmement bien. Merci à toutes et tous. C'était un peu une vidéo crash test parce que voilà j'aime tester ce genre de choses et vous faire partager un petit peu. Donc, on varie un peu les plaisirs sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Laissez des, des commentaires, bien évidemment, nos autres réseaux sociaux. Vous les connaissez, Facebook, Instagram, Pinterest, également le podcast. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao